Bonjour à tous, c'est Juline, j'ai 8 ans, je suis en CE2. Bienvenue pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter souvent le Poney de Marie de Paquita. C'est l'histoire de Marie qui adore son poney Palomino. Mais un matin, elle arrive à l'école en pleurant car elle ne peut plus grimper sur Palomino. J'ai aimé ce livre car il parle d'une histoire entre une fille et un poney. On peut le lire dès 6 ans. A bientôt pour un nouvel épisode du Grand Chambouche.